Bon, t'es, ben, de quoi, les avertis, n'a qu'à ti, émission polée. Bon, on a dit que émission, ils allient vraiment, donc, y toi six cas, qu'on continue, n'est-ce pas? Qu'on peut s'abîmer, on va au pêtre, bah, et bah, quitter, toi allies qu'on continue qu'on passe, n'a qu'à ti, à bossolo, la politique, mais sauf que, émission, on a bisso, et donc, ils allient sous bossolo, la bonne zambette, mais ils allient, Alors, polée, oh, ils ont émission, donc, dans le même concept, n'a bossolo, pourquoi? Puisque polée, c'est la lumière. Yeah. Alors Zambe a uh, perçu ces directives oyo pour toi et pas n'abîno n'est pas dans ma terre oh yo asakopé biso de façon que beau progresser dans la vie spirituelle. spirituel alors la même émission est que les candidats lobby chaque week-end dans la politique et puis aussi la na chaîne n'abiso les avertis et puis dans na dans la a internet na ya plateforme sous peut-être par rapport à ce que Dieu va nous conduire bon mon titre lobby L'autre, je vais parcourir quelques euh, euh, passages bibliques pour que je puisse faire n'est-ce pas? mais avant toute chose, avant que na continue à na ya ya exhortation, dire que je vais vous dire que dire que je que na que enfin na souka, o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 Dans verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alors, il un verset d'abord clé, par rapport à l'émission à l'élo, dans a a on tout le monde 7 que nous avons dit que nous avons dit que tu te comportes? que dit que que nous avons que nakatia vi na yo privé nakatia vi na yo professionnel nakatia vi na yo familial nakatia vi na yo couple nakatia vi na yo tu bia oni étudiante nakatia vi na yo nuances tout avant que o on critique ou bien avant que l'autre blamut mususu t'as la d'abord yo moko environnement na yo ba b'penser na yo moter man na yo disposition ya ap ya am na yo zali ndengenin pourquoi puisque ça ne sert à rien il y a qu'on paraît qu'un ami soit battus, on dirait que vous allez tout va bien, en ayant l'esprit, n'est-ce pas, de condamner les autres, en ayant l'esprit, n'est-ce pas, de dénoncer les autres, en ayant l'esprit, n'est-ce pas, d'indexer les autres. Mais il y a un mot qui nous a commis à Puisque avant, il y a un juge, il faut le juste. C'est-à-dire que le méchant abandonne sa voie. Puisque malheureusement. Et ça, a exemple banal. en Afrique, un On a fait un de tabac. a un peu de de janvier, bola la mounyon souboko sa tabawana Tabako bate pouka boko yango Boko pesa e matiti, akolia boko pesa e mai akomela Boko, boko sakana koutou ye Taba ayebi projet na binote A yebi ba voa na binote A yebi ba pense na binote Po na vida ye Alors na souka le 31 tabako mouna Sa ye mbele ba katye moutou c'est Exemple exemple bon, banal. Tant que tu as un tambour, tu tambour. Tu as un tambour. Tu as un tambour. Tu as ceux qui ont à 60 ans, nakusala boye, nakusala boye, la so, na na 40 ans, nakusala boye, nakusala boye, la so, na na 50 ans, nakusala. on so, a projet, Moutou, so, As, na projet, on projet, a on a on a un on la la ligne. mais on a que, besoin, donc, au tala yo kakater, au projet na projet puisque yé a que, projet, a formé pour nabineau mais ce qu'on ne zamba qu'au former projet malam opona mutunyons sotabi que le projet de de, de, de paix et non et non de malheur mais projet de paix conformément on a mutunyons sauté c'est de là que je dis que mutunyons tout et bongi amitala ota la Nayo, comment est-ce que tu marches exemple ayami bal etosu mokalo la RDC Congo coltan diamant cuivre, or, ba, ba donc ma ba richesse n'y si a pas sur le mot Mais sur ma richesse n'y a pas sur le mot Congo, il y a 100 millions d'habitants, peut-être pas même 1 million d'habitants, il y a moins de 100 millions à part la TV, à part le masolo. Et nous, nous sommes tous les banniers. mais nous qui tous les puisque les méchants ne veulent pas abandonner leur voie. Mboka est commis, n'est-ce pas, euh, na otage, na batu, na makanisia abatu, na maele ya batu. On le botou na batbako lien dengen libino botou na, toko sa la élection ou kolonini. Sadi batbazo vivre, basa kota la ba priorité te. Ma kanisian zamez ma na bisote. On recule le que, Nzambe a yo mobali, a si yo moisi mwasi, a si bana, a pès si yon a pès si yon mousala, nyon se koki. Mais le koso mbou nyon se koki ke. puisque lobi ezera Sade, ponan, e ka kaya Nzambe. Sadi, ponan nyon se yon koki sama, e bongi yo zo kangai, omi pe sa kor ame esprit pa Nzambe. Puisque tant on ne peut pas comprendre ce que Yeshua, d'abord le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. qui a ce qui vous ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, vous vêtir ou boire, puisque il y a des fleurs. qui est en la ce fleurs, en ce Mais qui qui en Verset, donc euh, toujours séparé, oh non, si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, tout cela. Humili donc humiliation, ou bien s'humilier. Ils malobaté. Ils ont mis ça là. Ils ont que le méchant abandonne ses voies. Que le voleur abandonne le vol. Que le menteur abandonne le mensonge. Que celui qui a la de la haine Abandonne sa haine N'a l'oubara toujours Par rapport il y a l'exemple Il y a Congo Il y a une parenthèse Que Congolais A l'ingi Congo territoire Que les Congolais Vous vous imaginez bah, là, là, bah bah, là, Le pays où il y Haïti Haïti est salement Bongo C'est-à-dire Où est-il en Afrique Il y a un esclavagisme Dans les états unis bah, Comme il dit là Il y a un révolte C'est Bamboka, le ba unis États-Unis d'Amérique Bamboka, moko États-Unis d'Amérique sont e des e nations nord, sud, boy, ba nord, sud, est, ouest, mindele les États-Unis d'Amérique sont des nations qui des des générations des des générations, mais pour la Congo, pour un Congolais, nakata compagnie n'a bineur place au salaka. Vous êtes un Congolais mais au kangamaming n'a pas de muscles puisque l'ingi Congolais Il faut abandonner la mauvaise voie n'abineur. il ngakayke passage quelques passages. Euh, nakata Jacques chapitre 4 verset 14 le biboué. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car, qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Nenge ozaona, tu n'as pas la gérance. Yavina yo. Dengue ozaona, yebi lobi na te. te. Dengue yebi même pas. Qu'est-ce qui va arriver dans deux ou trois heures aux Akolias, aux Akomelas, aux Akota la TV, aux Akota la bar Internet, aux Akota la matière, aux Akolobaboye, mais au yebite ce qui va arriver après Baheruana. Il y a un chose important au Kangamansambe. An aux Anakat y a pensée y Nzambe, aux Anakat y vision y si vous salez, vous avancé spirituellement et vous allez vous assurance spirituelle et vous avez vu. Vous avez que vous avez que vous que vous avez dit que vous vapeur. que vous avez dit que vous que vous avez que vapeur. vapeur. Yango, il y verset 15, chapitre 4, Jacques vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. mingi, sport, je me sens fort. Non, non, Avant nous avons contrôle de contrôler les macamounions. Tu veux, tu de temps et de circonstances pourquoi hasard l'icolo a Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. La progéniture sera en Goa na. Sous un musika dans les Zambés, mupépapa mba vapeur. Les yo, politiciens yo, ont que les techniques, tactiques, um, démagogies que peut être au contraire que les gens avantage. Vapeur, zéro. Zéro. que les que les dit que que que Non. C'est Dieu qui est la vérité. Nous avons en partie, mais vérité à vérité à 100%, et ça ne fait la qu'il y a un autre monde, vérité il c'est ainsi que tu verras, lorsque tu feras ceci, Dieu prendra soin de toi. Si tu penses être fort, Dieu ne peut pas prendre soin de toi puisqu'il va te laisser en pensant que oui, comme on muscle. Il y a un peu de temps, spirituellement, intellectuellement, familièrement, professionnellement. Pourquoi Puisque il tellement sûr. Or, en étant trop sûr de lui, c'est ça ce qu'on appelle l'orgueil. C'est ça ce qu'on appelle l'orgueil. Dans l'ambassade, grâce au Yosolandangay, on comprend que. A Oyo ou yo, biso to l'obina les averti. Ils e a a ne consécration. Et l'incoe chaque motou a se consacrer réellement et pas un zambé. T'envoie, t'envoie de dénoncer les sous-soutés? Non, t'envoie de dénoncer la biso. Ce qui y a à dénoncer. Nous n'allons pas nous mettre à chercher à qui le tour pour non, non, non, c'est pas ça. Nous allons prêcher l'évangile. On n'a pas besoin de la biso. Quand il y a une chaîne ou so la politique, je na na 500 personnes sont sûres. On a dit que pas en Ils ils ils que de que que que de n'est-ce pas, Président que faison, de Congo, il so, a dit pas place, n'est pas Ce que nous faisons, c'est rien. Chaque moutoua, c'est a un moutoua, il y a un a un a un a un et la paix, vous l'aurez, le pain, vous l'aurez. Euh, donc, euh, qui m'a beaucoup pas beaucoup besoin, nous avons beaucoup Mais, tout ce que a veux dire, c'est un la, oh, le il y a qui est le futur toujours, puisque le que le de il faut que il faut que le le que nous leza, que le que le leza, que question à il est ce que vous leza, que que la pambola yo, tout ma sika polé semaine prochaine son zambasse peli dans l'entrée tabou tikanakimia en colo shalom au dessus de tous les noms. Je n'ai vu qu'un seul nom, c'est lui qui est au dessus de tous la parole de Dieu. La pierre angulaire, le premier né de toute la création, Jésus, le chef de l'Église, le Saint, juge, le Roi de Roi, le Seigneur des Seigneurs.